Bonjour, il faut que je monte un peu le micro je pense, Peut-être plutôt comme ça, voilà avec un petit peu de gain, comme ça on m'entend bien. Bonjour, tout d'abord je me présente, je m'appelle Shinori, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous. C'est la première vidéo d'une longue lignée je l'espère, euh, où je vais parler de choses euh, un peu scientifiques qui me passionnent. Vous voyez, moi j'adore la science et euh, j'ai récemment découvert qu'une femme transgenre avait euh, travaillé sur le fait de sauvegarder la conscience de sa femme pour qu'elle puisse devenir immortelle et dans le corps d'un robot. Pourquoi l'immortalité euh, à l'ère du cloud serait très intéressante Imaginons que vous êtes stocké, votre conscience, dans un euh, serveur. Vous pouvez vous multicloner, travailler des dizaines de fois en même temps, autant que votre conscience peut en, en prendre à la fois dans la gueule, en gros, et euh, mourir autant de fois que vous le voulez. Ça, c est, c est, enfin. J'imagine des scènes telles que une vieille grand-mère, qui est de la vieille époque, qui n'a pas sauvegardé son esprit dans le cloud. Et qui se dit, excusez-moi Janet, est-ce que vous n'étiez pas morte la semaine dernière Et Janet qui lui répond très calmement, ah oh si, mais vous savez, aujourd'hui on meurt pour un oui ou pour un non. Hein. Juste cette scène, vraiment dans la rue, la vieille qui promène son chien, et l'immortalité dans un cloud permettrait non seulement de protéger les données avec une sauvegarde, euh, récurrente et, et, et permanente, qui est partagée entre tous les corps, et d'avoir plusieurs corps, et surtout, pour les personnes transgenres, d'avoir un corps qui leur correspond parfaitement, un corps sur mesure, un peu à la Cyberpunk 2077, où on peut augmenter son corps, mais là je vous parle d'un truc où vous pourriez avoir des corps qui seraient non-humains, non-humanoïdes. Et ça ouvre des possibilités de conscience que je trouve absolument incroyables. Pour continuer là-dessus, non seulement on aurait l'immortalité, on aurait des pétas, euh, des pétabytes de données euh, de conscience, on aurait un Internet à 1 Tera partout sur Terre, et dans l'espace, je l'espère, et je me dis, mais... C'est incroyable que la science n'ait pas encore réfléchi à ce genre de, de possibilités. On connaît le clonage, avec les, les puces euh, que veut nous implanter Elon Musk, on a la connectivité, avec le cloud, on a la possibilité du stockage, et tout ça ensemble, bah, ça fait qu'on peut être un humain en réseau on peut encore plus l'empathie, être empathes en tant qu'humain, euh, compatir, empathir avec les sentiments des autres, pourrait être encore plus fort, ou au contraire, pour les personnes qui ne désirent pas trop le ressentir, pouvoir le baisser, pouvoir contrôler ses émotions au gré de sa volonté. Je trouve ça magnifique et, et à la fois un peu effrayant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu euh, hasardeuse. Et je vous dis à, à très vite pour un live, vous, vous en verrez sûrement un euh, très prochainement sur ma chaîne, euh, puisque c'est là-dessus que je, je stream, vous avez toutes les rediffusions de, de tous les lives sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à me partager votre pensée dans les commentaires. Merci à toutes et à tous, au revoir.